chose euh, c'est une chose nécessaire de toute façon d'écouter cette EP dans son dans sa globalité j'ai encore des retouches à faire il y a certaines choses que j'ai trouvé qui n'allaient pas dans la dans la globalité du EP donc j'ai noté plusieurs choses à changer il y en a notamment une qui va me causer quelques difficultés je sens parce que en fait vous expliquer, il y a un, un morceau dans le l'EP qui est volontairement, qui, qui, que je veux en tout cas qu'il sonne volontairement sale, crade, mal enregistré. Euh... Mais comment dire Le problème c'est que là c'est pas assez flagrant. Comme je l'ai fait là, certes ça sonne mal enregistré mais pas assez du coup, on comprend pas que c'est fait exprès, en fait. Genre, euh, tous les autres morceaux ont, une, je trouve, une bonne qualité euh, de son. Et là, d'un coup, on se dit, oula, il y a eu un bug avec celui-là, c'est pas possible. Alors que non, moi, le, ce que je veux, c'est qu'il y a un effet crade, mais que quand même, ça soit... De qualité. Je sais, Je sais même pas comment expliquer en fait. En fait, je peux un effet vraiment filtré, en fait comme si on chantait à travers un téléphone. Et euh, ça va pas, c'est pas assez là, donc il va falloir vraiment que je travaille là-dessus là, je vais lui je vais mettre là tout de suite, pour euh, le crader encore plus, mais quand même que si... Je sais pas, Pour faut que je bosse aussi sur euh, ce même morceau, sur la montée en fait, parce que vraiment ce morceau c'est là que tout va se jouer, c'est qu'il euh, y a euh, cette montée en fait, où tout éclate. Et ensuite, la redescente avec le dernier morceau qui est très calme. Mais euh, là, la montée n'est pas assez flagrante du tout. Du coup, il n'y a pas cet effet vraiment de redescente. Et en même temps, la montée a lieu sur un morceau qui est quand même calme. Donc, euh, il va falloir que je crée un sacré bordel là. Dans ce morceau. <rire> je pensais que ce que j'avais fait, ça créait déjà un bordel, mais c'est pas assez bordélique. <rire> Donc, euh, il va falloir que j'accentue le bordel encore. Et, euh, et voilà, et après le reste, c'est juste 2-3 petites retouches. Sur les autres morceaux, là j'ai juste écrit de, de raccourcir des sons d'ambiance, de mettre des instruments un peu plus présents. Euh, toujours dans un souci d'harmonie de, de, entre tous les morceaux. Okay, je voulais m'y mettre là tout de suite, mais en fait, je sais pas si vous entendez. Ma fille s'est réveillée. C'est dommage parce que j'ai ton écran qui, qui frise tout le temps. C'est pas grave. Ouais, je pense que ça a à voir avec, euh, avec ma connexion en fait. Ouais, moi aussi j'ai une mauvaise connexion là on voit pas la chaise du coup ouais. je arrivée, voilà. si je me mets là on la voit mais du coup je suis tournée ouais. vers là. là ce qui va se passer c'est que euh, on va filmer un clip à distance avec une personne super qui s'appelle Sophie et qui qui compose ses propres chansons et qui est aussi artiste graphique, euh, photographe euh, et plein d'autres trucs chouettes que je vous invite à aller découvrir euh, sur sa page Instagram que je vous mets en lien en barre d'infos, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour c'est une personne euh, vraiment super que j'ai rencontrée via Youtube, via des vidéos qu'elle faisait avant et euh, que j'avais vraiment adoré, euh, l'univers euh, je l'avais trouvé vraiment super et tout ça de très bonne qualité et très poétique aussi dans les images et donc voilà, je, on s'était suivi, on s'était parlé, et puis euh, récemment, euh, ben, j'ai pensé à elle en fait pour, euh, pour des clips sur euh, sur mes morceaux. Alors on, euh, on s'était dit qu'on allait euh, travailler ensemble. Enfin, qu'elle qu allait surtout faire un, un clip pour ma chanson Oublions Oubliés, et qu'elle allait filmer les images de son côté et tout ça. Malheureusement à cause du confinement c'est quelque chose qui ne va pas pouvoir se faire. Mais du coup on s'est dit qu'on allait, se... qu allait un peu rebondir là-dessus et qu'on allait du coup faire un clip pour ma chanson pour Ceux qui tremblent parce que je trouvais que l'univers confiné et tout ça irait mieux pour cette chanson là que pour oublions oublier. Et du coup on va faire en fait on va filmer des images à distance, elle va filmer des images à distance via Google Meet donc via webcam interposée on va essayer de, de voir ce que, ce que ça peut donner et, euh, et euh, elle va être aux commandes de tout ça et elle va, elle va réaliser tout ça donc voilà, moi je, je lui donne un petit peu des pistes sur ce que euh, j'imagine et ce que la chanson représente pour moi et tout ça mais c'est vrai que j'ai envie de la laisser euh, quand même faire euh, elle euh, ce qu'elle veut et ce qu'elle imagine aussi euh, parce que euh, ben, j'ai une totale confiance en, en, ces, en sa sensibilité artistique. En mode tu vas poser sur tes genoux en train de réfléchir et euh, tu sais genre en mode j'ai pris le bain et, euh, et pas les couilles tu vois. Peut-être tu vas genre d'avoir ces moments où tu es dans le, le regard dans le vide et puis les moments où du coup tu as eu l'idée et mmh. du coup tu parles chose. Euh, donc du coup là on fait en mode tu peux faire en mode... Euh de face et peut-être de profil sur ton piano. En train de réfléchir, une phase où tu es peut-être plus comme si tu étais euh, en train de travailler, enfin tu, tu vois, tu te mets en route pour euh, changer quelque chose et tu peux aussi euh, du coup changer, tel, je te disais, les moments où tu attends, où tu réfléchis. Du coup tu peux faire une transition où tu vas vers le piano. Oui, attends, je mets le sang, attends, attends. Tu me remets comme ça. En vous voulu tu entendras venir la tempête